On s'était dit Qu'on aura toute la vie devant nous Et petit à petit Le temps s'effrite par petits bouts Je sais que gémir Nous aidera pas à tenir debout On s'était dit à plus tard On s'était dit à bientôt Dans la tourmente dans les soucis du quotidien On a oublié Jour après jour d'appeler les siens De leur faire signe Leur demander s'ils allaient bien On s'était dit c'est trop tard On s'était dit c'est trop tôt Maintenant Que les contraintes s'estompent enfin Que le silence on finit plus de gagner du terrain il reste toujours l'invisible soudure de nos destins on s'était dit ne dit rien Au bout du monde Nos souvenirs flottent plus encore Avec les sourires De toutes nos âmes c'est au cœur en or, Pour dire je t'aime On n'avait pas trouvé Les mots alors On s'était dit bonsoir On s'était dit à bientôt Mais si Là où ça nous fait vraiment du bien, on oubliera nos peurs, tout comme les regrets qu'on aura demain. Je suis couche tard, t'as mon numéro et moi le tien. On se dira pas trop tôt, on se dira à demain. On s'était dit qu'on aura toute la vie devant nous, mais petit à petit le temps s'effrite par petits bouts. Je sais que Jemir ne nous aidera pas à tenir debout, pas de prochain rendez-vous. C'était dit à plus tard, c'était dit à bientôt. Dans la tourmente, dans les soucis du quotidien, oh je sais, tu vas bien. On a oublié jour après jour d'appeler les siens, de leur faire signe, de leur demander s'ils allaient bien. On s'était dit c'est trop tard, on s'était dit...